Ça pas, vous avez bien au courant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon gars Joël. Bonjour, comment vas-tu, monsieur Ça se passe, ça se passe. On continue les classiques pour divertir les jeunes. Deuxième tournage de la journée déjà deuxième, là Deuxième tournage, le, très, le premier s'est très mal passé pour toi, mais on va pas dire pourquoi. Alors on a aussi fait un petit live et tout, c'est pour ça que je suis content de venir m'installer à Paris. Ça va pouvoir me permettre de faire de, plus de connexions. Plus de connexions, plus de filles, plus, plus de stats, plus d'argent. C'était comment euh, les petites vidéos quand on faisait des dégustations aux États-Unis C'était lourd, c'était marrant. J'ai bien, bien, bien kiffé. J'ai bien kiffé surtout dans le sens où t'as pas mal de mecs qui voyagent pas et qui peuvent voir un peu. Ce qu'on fait, il y en a qui ont kiffé de voir les boissons, la bouffe, les trucs bizarres et ça promet. Et ben, on va vous refaire ça aujourd'hui en France. On a d'autres voyages également mmh. prévus, mais ça, ce sera dans un second temps, on vous en reparlera. Mais avant ça, on a décidé aujourd'hui de goûter des trucs bizarres. Donc, euh, j'ai mobilisé mon équipe, j'ai dit, il y a Joël qui vient, on aime bien ce genre de petit tournage à la con, goûter des petits trucs faciles où on peut vanner et limite, à d'autres de se gerber dessus. Donc, je crois que mmh. Jarod a fait pas mal de recherches, il a pas pu avoir tout ce qu'il voulait. Je vous spoil, il devait y avoir dedans un taco sucré. Oui, il y avait une enseigne à Lyon qui faisait comme les Tacos euh, lyonnais, tu vois, mais tacos, c'était Nutella-banane. Avec quoi, tortilla Ouais, dans la tortilla, là, comme ça, c'est comme les gros tacos, mais... Ça ne parle pas, toi, habituellement, t'aimes bien ces trucs ah, de Doberman non, ah, non, mais là, c'est... En vrai, là, en fait... <rire> T'es choqué Ouais, en, en fait, moi, ah, là, là, ça commence à me faire peur. Parce que moi, là-bas, je me suis dit, on je manger des insectes, des insectes. Tu sais que ça dégoûte les gens Moi, je trouve ça normal. Mais un tacos-banane-nutella Ouais. Et eh bah ben, dis-toi que l'enseigne qui le fait, zéro van, elle a fermé. Genre c'est vrai que Jarod il m'a dit je suis allé devant le restaurant, j'ai appelé tout et c'était fermé. C'était écrit fermer. Définitivement. Donc, donc, définitivement. Ça ne m'étonne pas. <rire> enfin, heureux. se fait toute chose, vont des trucs, étaient des cachés des pizzas, mais ouais. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée, on a essayé de cumuler des petits trucs. Je crois qu'en plus il a fait un petit menu où on commence hors d'oeuvre, entrée, plat dessert. Donc on a un petit peu de tout et de rien. Est-ce qu'on peut avoir le premier plat pour commencer, monsieur Jarod Petit apéritif, allez on commence gentiment Voici pour toi Voici pour moi Est-ce qu'on goûte en premier, tu nous dis ce que eh, c'est l'odeur euh... eh, l'odeur elle n'inspire pas confiance C'est collant et, et, et ça c'est quoi C'est quoi cette merde on, on goûte Je commence par ça Ça me dégoûte parce que je sais pas ce que c'est <rire> C'est comme une sorte de chips, tu vois, ça n'a pas trop de goût. Ouais, c'est une chips sans goût, trop bizarre. C'est pas ouf, hein Ça, y'a un monde, c'est juste un accompagnement. Ouais, où tu trempes. Ça, ça, tu ça, ça, un, dans ça, ça dans un truc ça, que tu, tu trempes quelque ouais, chose, tu vois. C'est sûr. Il nous manque la sauce. Attends, Par contre, coup, cette merde, prochaine. ça pue. Peut-être qu'il sucer. Ça pique. Ah, les bâtards. <rire> ah, c'est dégueulasse. On dirait une sucette au poisson non, les produits. <rire> <rire> Joël, t'as acheté ça par terre Non, Jérôme, t'es une sale merde. Jérôme, t'es une sale merde. Il sait que j'aime pas quand. Oh putain, c'est épicé. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. C'est trop bizarre. On dirait une chips avec un goût de poisson et ça brûle la langue. C'est horrible. Mais c'est quoi cette merde Non. Si je vais mettre une note. Ça 2. C'est dégueulasse ça. 2 <rire> sur 10. Ça, c'est 0 sur 10. Alors que ça, ça je suis sûr, si tu manges un quelque chose. Accompagné, c'est bon. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça Alors, du coup, les petits trucs euh, croquants, là. Ouais, ça n'a pas bon de goût, ça. Ça, c'est donc des chips sucrés à la patate douce. Chips sucrés à la patate douce Littéralement, ça n'a pas de goût. Et ça, c'est quoi Alors, ça, c'est de la sèche. Alors, c'est un peu dur, mais c'est un poisson séché avec des épices thaïlandaises. Voilà donc poisson séché et épice thaïlandaise. Un truc de salopard parce que moi sensibilité. Lui, lui, lui, le curry, ça, le fait, ça... Le curry, la sauce algérienne ça me brûle. Voilà, c'est. Donc là je, je suis en train de mourir. Oh la bouse que ça a l'air d'être. Oh. Est-ce que. Ce serait pas le moment de goûter cette horreur. Alors déjà ça avait l'air liquide, au final je vois c'est solide, donc ça va. Ça a l'air d'être une galette, regardez on voit à l'intérieur peut-être un peu des, des, légumes. Ouais, des légumes. Il a l'air ouais. d'y avoir de la carotte, je crois qu'il est dans un supermarché asiatique. Hein. Je crois qu'on est sur de l'asiatique ouais. encore. Hein. On goûte mmh. T'as mini goûté. Non mais hey Joël, j'ai connu un Joël plus gourmand qui allait plus en franco. fait trop peur bah, C'est pas mal. Ouais. En vrai. Pas trop. J'aime pas trop! C'est une sorte de galette aux légumes, je pense. Oui, Joël! C'est pas bon. <rire> il passe de j'aime pas trop à c'est pas bon. Le fait de pas savoir ce qu'il y a dans la composition et de savoir que c'est des trucs bizarres, j'ai peur qu'on m'annonce une dinguerie en fait. Mais il n'y a pas de dinguerie, il y a pas de viande, il y a rien de spécial, tu vois. Après, je pense que t'as été un peu, un peu séché par euh, le piquant. Ouais, piquants, eu, le, le piquant on a eu. Le piquant t'as eu. Moi, moi j'ai l'impression que c'est une sorte d'omelette euh, omelette aux légumes, tu Ah vois. bah oui, ouais, peut-être une omelette. Ouais. Parce qu'il y a une omette aux légumes, gros. L'intérieur, peut-être, il y a de l'oeuf. Et attends, donc maintenant, vu que ça change un peu dans ta tête, c'est bon Non, toujours pas. <rire> je pense que, je pense que non, ça, c'est un truc qui, c'est un accompagnement, ça aussi. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, tu vois. C'est quoi Alors, du coup, c'est une galette, comme t'as dit, donc c'est un petit peu sucré, avec des légumes et également du poisson cru à l'intérieur. Du poisson cru à l'intérieur, encore Du poisson fermenté, encore. Joël, il veut arrêter la vidéo, là. <rire> non, non, crache-moi! Ouais. Non, pas. mets, une poubelle. Tiens, tiens tiens non, mets ma poubelle! Tiens, de l'eau! Tiens, mets ma poubelle! Tu sais que quand m'a dit faire j'ai eu envie de vomir. <rire> Premier degré, et je me suis forcé pour pas recracher. Oh, merde, là. Je jure que je peux pas manger ça. <rire> je... Rien qu'à voir. Ça sent la soude. Je jure que rien qu'à voir j'ai envie de vomir. Regardez l'œuf, l'intérieur, c'est noir. <rire> c'est la c'est quoi, quoi ta vidéo de merde là Non, pas, on peut on pas filmer ça. Alors, c'est euh, le traditionnel œuf de 100 ans. Euh... C'est ça là oui. Alors, moi je vous explique l'odeur. Vous êtes déjà allé dans des toilettes turques sur une aire d'autoroute <rire> Et eh bah, ben sur la. Non, non, non, sur la vie de ma mère, ça sent l'odeur des toilettes turques sur les aires d'autoroute. Et ça, ça, ça sent ça, la pisse, la tub ça, sale. ça a quel goût, du <rire> coup Un petit ouais, croc, Joël, pour l'histoire. Wesh, c'est ta chaîne, gros. <rire> <rire> oh là là, Joël Le bonhomme Déjà. T'es un bonhomme, Joël. Vraiment, t'es un bonhomme de ouf. Ça va Vas-y. Alors, là, c'est du blanc d'œuf. Ok donc ça va c'est normal. Un œuf qui fait trois jours qui go... ça goût. rend pas malade, ça rend pas malade. Mais C'est fait exprès. Et hein. là il fait le docteur là <rire> Mange Oui. Ouais. Oh Oh Oh Oh Ça va Ah oh, ça va. En fait le problème... C'est l'odeur. Oui oui un peu d'eau quand même Putain le bonhomme Moi j'avoue hey, frère t'as des couilles de fou Moi je de là j'ai peur ça me prend au ventre en fait, gros. le problème c'est l'odeur Mais sortie de l'odeur le Oudeur goût est ok est... Ah, Ouais c'est de son oeuf C'est juste l'odeur sinon le goût est normal est Pour moi pour moi c'est un oeuf C'est un oeuf moi. normal <rire> ouais, Pour moi C'est un oeuf normal Le problème ça pue l'air de les shots d'autoroute Mais, Mais vraiment Les shots turcs sais quand les mecs ils puissent partout Et l'odeur est. Et eh, eh, il s'est pas nettoyé un jour, deux jours, trois jours et ça sent cette odeur et c'est infâme. Mais moi, je pense que dans deux, trois jours, je suis dans la merde. Ça, non, je suis un bonhomme. Ça va. En fait, c'est le problème, c'est l'odeur. Ouais. Sinon, c'est un oeuf traditionnel. Tu vois, regarde. C'est dégueulasse, mais... Mais ouais, c'est un œuf. En fait... Le truc qui m'a fait vraiment peu... <rire> Ça va Joël <rire> Attends, attends, attends, ramène En vrai, non. Là, on aura passé l'œuf le, le, de 100 ans, mais vraiment, le truc qui dégoûte le plus, moi, c'est que moi, regarde mon blanc. Ah ton blanc il est pas bien cuit. T'as vu Il est... Il est liquide. Il est liquide et ça donne envie il de gerber bien ça la caméra, c'est Regardez, regardez comment moi, mon jaune d'œuf entre guillemets est liquide, ça donne envie de gerber. Donc en fait, t'es... Next, y a... mais au moins on pourra pas dire qu'on n'a pas eu les couilles d'essayer. Ouais, ouais. C'est quoi ça, Je dirai après, ça Non, tu peux me dire maintenant. Du filet de crabe. Ouais, oh, allez, on voit moi ça. On voit, allez, on voit ça. Alors, spécialité russe, t'es allé chercher ça dans une épicerie russe, c'est ça épicerie, ouais. épicerie russe, filet de crabe. Ah, oh, ouais, attends, mais t'as l'appétit, toi. Ah, c'est éteint, par contre. <rire> t'es déçu Ah, je suis dégoûté de la vie. Tu pensais que c'était bon Goûte, c'est même pas saisonnier. On dirait du crabe avec un goût d'eau de mer. Oh je suis dégoûté de la vie <rire> En fait c'est un goût d'eau de mer. Je vois comment tu J'ai l'impression que j'étais dans les rochers, j'ai pris un petit crabe, je l'ai mis dans ma bouche Ouais voilà c'est ça. J'ai l'impression c'est ce qui s'est passé. J'ai mangé un truc Non j'ai croqué. Ah je suis déçu. C est c est... Que, franchement vu physiquement. En parait... fait c'est une bouillie et tout. Et, et, et regardez il y a de l'eau, du liquide et tout. On dirait de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer. Et, et c'est de l'eau de mer pas salée. Ouais c'est horrible. En fait on dirait de la, de la truc de canette tu vois. genre c'est... Donc là, on doit goûter une boisson, c'est ça C'est ça. Il y a des morceaux à l'intérieur. Donc faites gaffe, pas une fausse roue Mais aussi, c'est trop bon ça. Il y a des morceaux dans la ça C'est trop bon, c'est du mogu Ah mais c'est du mogumogu, c'est calme. C'est du mogu litchi. c'est super bon ça. Ça c'est pas insolite, ça c'est dans tous les rayons de supermarché, c'est calme. Merci pour ce moment. Ah ouais, Jarod Ah ouais, Jarod, Il a pris son truc à monoprix là. Il a fait épicerie russe, asiatique et tout. À la fin, il a dit, j'ai plus d'idées, mogu ça. Non, ça On pas. du tout ah c'est ultra connu ça. Le meilleur c'est melon. C'est melon je crois. Ouais le vert je crois que c'est melon. C'est ouais. melon. Voilà. melon. Vraiment et en plus les petits morceaux d'aloe vera moi je les trouve vraiment agréables. Ouais. Pasta filata cassé. Alors je sais ce que c'est. Casse, euh, là comment c'est écrit En allemand ça veut dire fromage. Donc ça c'est une sorte de filet au fromage. Donc regardez, c'est saupoudré d'un petit peu de fromage. Donc c'est bulgare, ça vient de Bulgarie. Hashtag analyse. Euh oui, euh oui, voilà. C'est le ça ne va pas d'Hongrie. C'est un donut de sucre. Quel sucre Et on va tester. Bah écoute, c'est froid par contre. C'est pas dégueulasse ça. Ah, j'aime pas. Ah ouais Le goût est fort. Ouais, c'est fort. Un... Ah merde, je connais pas. <rire> je connais pas, c'est un goût de bacon. Mais tu t'en manges pas, tu vois. J'ai déjà mangé du bacon de dinde, mais tu sais que ça a tellement un goût de bacon que j'étais en train de vérifier s'il n'y a pas du, de la viande dedans, ah, mais non il n'y a, a pas y a, de, y a, de viande, j'étais en train de vérifier. Fromage à pâte filet fumé, trois quarts gras, ingrédients, lait de vache pasteurisé, sel, affermissant, pressure microbienne, bactéries lactiques fumées, conditions sur l'atmosphère fabriquée en Lituanie à partir de lait provenant de l'UE. Bah écoute mec, je préfère les ficellos là, moi. Ouais <rire> c'est vrai que c'est... En, fait, en fait si vous voulez il y a un côté fumé, ouais. le côté fumé apporte un goût ouais. fort. Ça fait jambon fumé, exactement, ça fait bacon jambon fumé ça c'est bon. Par oh, contre c'est bon. Ouais. Ça c'est bon. Honnêtement, ça c'est bon. Le goût est très fort, mais c'est plutôt Délicace bon. Casse à la Bulgarie. On arrive au dessert. Oh là là là là là là là. Oh l'ambiance. Oh l'ambiance. <rire> cousante que ça. <rire> l'ambiance. Parce que la texture, elle est bizarre de fou. Regardez. Avec un peu la texture. Oh regarde les traces que ça laisse. On dirait du flan, mais. Non mais, je sais pas. Pas. non mais il me faut un. Me mais f... ouais, bah, non mais il suis me suis faut un, un, bon un bon couteau. Même. J'en avais marre de me voir tergiverser avec mmh. les. C'est bon Ça n'est littéralement aucun goût. En fait, c'est un goût de thé. Ah, de voilà, c'était ça l'odeur. C'est un goût de thé. C'était ça l'odeur, attends. C'est du thé C'est de la gelée d'algues et d'herbe. C'est vraiment pas très bon. Et en fait, c'est dommage parce que je me dis que s'il si y avait du sucre dedans, ce serait bien. Mais en fait, je me dis, vu que on est en Occident et qu'on met du sucre dans tout, alors que ouais. là-bas, ils sont tous fit et nous, on est tous des gros sacs. Coucou. Je pense qu'ils font peut-être mieux de vivre euh... ouais. <rire> comme ils le sont, non en vrai, euh... Il n'y a pas de plaisir. Ouais, c'est ni dégueulasse ni bon. C'est indifférent. Ça, ça a l'air chaud de fou. Ça, ça a l'air gang. Ça a l'air de venir d'Asie, encore une fois, on le voit. C'est vient de courir ça Oh là là là là, j'ai vu c'est quoi, derrière. Tu veux que je le dise ou pas Attends, je, je croque d'abord parce qu'ils imaginent, ils vont dire ouais... Vas-y, gâteau au fromage et à la patate douce. <rire> oui, je, ça va T'as bon appétit C'est bon C'est bon ah, ouais, ouais. Oh, tu m'as chauffé là attends, attends, attends, je te rejoins tout de suite. Je sympa. pas. Non mais c'est vraiment bon. C'est bon de fou. C'est vraiment bon C'est le goût de la patate douce. Ouais. Le sucre là, on, du sent, goût. La on le sent la patate douce. l'heure, il y avait un truc goût. à patate ouais. douce, on sentait pas le goût. Là, on le sent. Mmh. Mmh, regardez, quelle grâce. Oh, c'est bon, ah, bon. Ça me réchauffe le cœur. Ah ça enfin, c'est bon, c'est la merde. T'as l'air content là, Joël. Ah ouais, non, mais c'est bon, c'est original. <rire> Et tu sais pourquoi c'est bon parce que tu la texture, on dirait, tu vois les petits biscuits ourson Ouais Mais tu sais c'est tout ça qui est à l'intérieur Là c'est vraiment moelleux C'est vraiment, bon. vraiment moelleux Et en fait j'aime bien parce que c'est frais mais la texture elle dégoûte pas tu vois, Genre ouais. c'est vraiment propre C'est vraiment moelleux Vive la Corée du Sud Bandeur de Corée du Sud Ah moi, moi je fais partie des bandeurs de la Corée du Sud moi Je suis retourné cet été c'était vraiment de la frappe mmh. Faudrait faudra que tu reviennes aussi Quoi ouais. Ça se mange ça Vous ouvrez le sachet et vous le mangez direct en fait, à l'intérieur, il y, y a un truc à l'intérieur, il y a une saloperie. Ah, ok, ça graines. sent bon. Déjà, ça sent bon, mais il y a des graines bizarres. On dirait... Euh... Attends, c'est bon Mais c'est bon ton truc, Jarod, là hein C'est énorme, là hein. Mais ça tue Je retombe en enfance Ça, c'est trop bon Mais je retombe en enfance de fou En fait, c'est une sorte de gelée avec des graines et une sorte de, de fruits. Mm. Et c'est vraiment super, super bon. Ouais. Tu kiffes ouais, ouais, Bah, regardez Ah eh, c'est bon Ouais, une espèce de gelée. Une sorte de gelée, comme ça C'est quoi, euh, le fruit Alors, c'est de la figue, il me semble. C'est de la figue Ah, de la figue oh. C'est de la gelée sucrée, avec de la... Enfin, c'est hyper pas sucré justement. C'est de la graine de figue et de la gelée. En gros, il m'a expliqué que, pour pas faire du poids, là-bas, là ils sont très, ouais. très et tout. Ouais, ils sont très ils mangent ça, comme ça, ça leur fait comme si c'était un bon dessert et mmh. comme si c'était sucré, mais c'est absolument pas sucré, c'est hyper diététique. Ça, super diététique, bah bon, on va aller en acheter, hein. J'en ai acheté un c'est de la frappe Si tu devais mettre une note à lui ah, On part sur un, un, un, un, un 8 sérieux hein. Un 8 sur 10 hein Pas le dessert de l'année non plus mais c'est très bon mmh. Et en plus t'as le côté diétique Et si tu devais donner une note au gâteau d'avant On est sur un solide 9 Un so solide 9. 9 Moi dans mes gâteaux préférés il y a les petits oursons Et j'estime que ces gâteaux sont une version améliorée des petits oursons la, la, gelée, euh, la gelée sans goût au thé là Je mets 5 Moi je mets 3 c'est vraiment C'est dégueulasse ni bon ni dégueulasse Et le pâté de crabe Je mets 2 sur eau <rire> En fait autant manger du papier en fait que Ça, on a mis des un peu à tout. Au, tu vois, autant manger du papier. Moi, j'ai aucun goût. Moi, je mets 1 sur 10 et surtout, je mets 0 à l'œuf de 100 ans, c'est dégueulasse. Ça, c'est de la Pocaris 8. Ouais. Moi, j'ai découvert ça parce que du coup c'est une boisson qui sponsorisait des groupes de K-Pop un peu. Ouais. Allez, les gars, ça, à BTS. C'est une boisson du coup qu'ils euh, boivent après un repas justement. Ça leur permet de digérer, euh, de, de, bien, de bien digérer, de bien être clean après un repas, c'est-à-dire de, <rire> de nettoyer un petit peu tout ce à l'intérieur. <rire> Joël, il a froncé le sourcil. C'est oh du smecta. Ouais, on dirait un médicament. C'est du smecta. Ah donc vous, vous vouliez du smecta okay. déjà mélangé en donc vente en supermarché euh, Toi, c'est BTS, <rire> Blackpink après les ouais, Black <rire> après l'Olympia, là les, les concerts récents à Paris. C'est pas ouf. C'est de la Powerhead avec pas de sucre C'est du médicament ouais, enfin, genre, une... on se le dit, Et t'as dit coup de ça de quoi c'est pour nettoyer le ventre C'est ça c'est pour bien digérer après c'est de l'eau ioniser Ouais ouais c'est ce qui est écrit Ion Supply Drink Mais je pense qu'il y a quand même un truc qui donne autant du Autant goût... boire de lépart quoi C'est un goût de citron un peu non Ouais c'est un goût de citron Ouais j'ai vraiment l'impression de boire du médicament C'est nul Ouais c'est autant <rire> boire tu veux, tu veux chier correctement tu bois de lépart Lépart ça fait vraiment chier bah oui. Genre je sais que bon, c'est un truc de vieux dans le transit. Pour, le transit ouais. pour les bébés et tout, bah ouais, tu bois pas cette merde. T'as déjà bu de l'époque Genre quand j'étais petit, mais euh. Bon, on m'a vraiment dit que c'était dégueulasse. Ah ouais non. Après moi moi je bois full au du robinet. Hein. C'est quoi ton eau préféré Moi j'achète généralement de la chantreine parce que c'est les bouteilles les moins chères. La chanterelle Chantraine, chantraine, tu connais pas, chantreine. Tout, chantreine. Connais pas chantreine. Je, je connais pas du tout. C'est pas normal, c'est les bouteilles les moins chères, comme Thierry je tu bois que de la Evian. Oui. Bah oui Mais tout à fait Pour moi c'est Levian et tous ceux qui boivent de la vitelle, vous êtes des assassins. Ah ouais La vitelle c'est ah, dégueulasse Non ah ouais c'est dégueulasse. Ah, genre, genre vous voyez des goûts euh... Ouais je sais ouais, qu'il y a des goûts bien sûr qu'il qu y a donc, des goûts. Ouais moi j'avais bu une eau, je sais plus c'était quoi, j'avais comme un goût de javel, c'était dégoûté. La, la vitelle c'est vraiment de l'eau de conduit d'évacuation. Hein. Ah ouais Ah <rire> non non non mais bon, moi hein. full robinet. Et bah, écoute, robinet euh... Full robinet et je vous conseille la Pocari Sweet Peut-être après un repas ou si ouais. vous avez mal au ventre Ou Si vous détestez quelqu'un, vous lui offrez ça et ça pourra donner quelque chose de bien. Et ça vient conclure gentiment cette vidéo. Alors habituellement dans nos dégustations on aime bien, on mange bien, ça te fait quoi là d'aller dans le spectre inverse d'aller dans l'inconnu. J'ai été... été surpris surtout par l'œuvre de 100 ans là, la deuxième bouchée, je faillais vomir. pour cracher. Je sais, je t'ai ramené la poubelle, j'ai ouais, bien vu. Bah, oui, C'était écoutez, écoutez les amis, ça nous permet de faire euh, une petite conclusion sur cette vidéo bien bien drôle. J'espère que ça vous a plu. Bah du coup, plutôt asiatique. Hein. On a eu du russe, ouais. on a eu plein d'autres trucs etc. un peu de bulgare et tout mais Moi je propose... au global un peu insolite si vous avez une idée pour une prochaine vidéo des dégustations des machins à tester. Quand on sera à Paris, on aura encore plus de possibilités qu'à Lyon. Je vous le dis hein, de manière tout à fait honnête, je l'avoue cette vidéo, on en a parlé hier. Donc du coup, on allait faire les courses un peu à la va-vite, on n'a pas eu énormément de choix et notamment par exemple on aurait pu commander sur internet des trucs et tout si pour une prochaine avec plus de moi, temps, plus d'orgas, on peut avoir encore plus de trucs ça peut être la frappe Vas-y dis-moi ton moi, j'ai une idée, la prochaine fois je vais faire des trucs exotiques, je vais ramener des trucs exotiques Je rigole même Ah pas. ouais j'avoue c'est toujours moi, je, je fais fait... est-ce que pour la prochaine vidéo dégustation c'est toi qui t'en occupe Je vais ramener du crocodile, des chenilles, du... eh, eh vous croyez que je rigole Retenez bien ce que je dis, des chenilles, du crocodile du chien, non, j'allais dire du chien, je rigole. <rire> non, non, non, bon, pas bonne chance pour trouver du crocodile halal. Ou ouais, alors, est-ce que le crocodile, c'est de la viande ou du poisson Je vais demander à un imam, hein. je rigole même pas. Moi, je mange à halal. Ah ouais, c'est vrai Eh bah ouais, mon pote. Ah, très très bonne question. On va reposer la question. Et ouais. bon, on va, on va essayer de se renseigner sur ça. Et on verra pour une prochaine dégustation. On vous remercie d'avoir suivi. Et on vous dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao